je vais utiliser mon quatrième téléphone c'est le téléphone bug encore vraiment. facebook je vais vous laisser Donc, vraiment, je... voilà le sel rouge n'est pas obligatoire mais euh, ce serait l'idéal si tu peux avoir le sel rouge dans vos villes vous les avez vous avez le sel rouge là bas dans vos villes allez au marché si vous êtes à Douala vous pouvez venir acheter à Makepe dans notre magasin à Donc. L'autre, c'est que je vais vous montrer. Si tu ne crains pas en Jésus, tu fais comme ça, non? C'est ce que je vais vous montrer. Je pas avoir un plat, s'il vous plaît. Un plat cassable, bien. Un tout blanc. Ça, c'est pour les malédictions générationnelles. Comment se débarrasser des malédictions générationnelles? Des trucs qui viennent de vos grands-pères, de vos grands-mères. De depuis longtemps, longtemps, là. Donc, pour ça, vous avez besoin du gel douche. Donc j'ai la chance d'avoir du gel sang de Jésus ici déjà. Vous avez besoin d'un gel de douche. Même si tu as ton gel de douche d'oeuvre, ça peut marcher avec. Hein. Donc je précise qu'au lieu de ne rien faire en disant que tu n'as pas de quoi tourner, Junior, s'il te plaît, apporte une cuillère et puis cherche, demande-lui qu'on te donne de l'huile rouge là-bas. Il y a de l'huile rouge dans les boîtes là-bas. Vous savez, les malédictions générationnelles sont... Euh, ça affecte notre vie comment tu as peut-être quelque chose que ta mère avait. Ta mère ne s'est pas mariée. Ou bien ta mère restait malheureuse toute sa vie. Elle partait de maison en maison, de gars en gars, je ne sais pas. Elle commençait un business, ça échouait. Toi, tu as déjà peut-être 35 ans. Quand tu observes ta vie, tu vois que les mêmes problèmes que ta mère avait, tu de te, te retrouver en train d'avoir les mêmes problèmes. Donc, ce, ce, le, le, le banc que je vais vous montrer, la souche que je vais vous montrer, c'est pour permettre d'enlever tout ce qu'il y a de négatif dans ce sens-là. Je même verser un peu ici. Tu la apporté de quoi tourner. D'accord. Non, ça va, c'est oui. seulement du gel, ça va. Merci. Voilà. Pour faire que ce soit du gel au lieu que ce soit de l'huile rouge qui tombe. Donc, vous aurez besoin d'huile rouge. Vous aurez besoin de gel. Pas forcément le gel sans le Jésus. Ou la cuillère pour tourner. A chaque fois que vous faites votre bain, c'est bien d'avoir toujours... Euh, la bougie autour de vous. Vous allez utiliser la force de, du feu et la force de l'eau. Voilà, merci. Donc ce que vous allez faire, je prends un peu ce... Ça c'est du gel. Le gel sang de Jésus. Donc vous pouvez aussi préparer les bains de vos enfants. Et puis vous mettez dans leur douche. On sait ils peuvent utiliser. Le spirituel n'est pas comme le physique, que c'est la quantité qui compte. Dans le spirituel, je peux prendre une pincée de quelque chose, je mets cette pincée que j'ai mis et j'ai parlé sur ça. Ça a l'effet. Moi, je prends toujours l'exemple peut-être du cyanure. Pour empoisonner quelqu'un, tu n'as pas besoin de beaucoup de poison. C'est pas parce que la personne aura bu un verre de poison qui va mourir. Il te faut juste une poix, une pincée. Pour certains, poisson, c'est une pensée, pour certains, c'est deux gouttes. De quelque chose qui n'est pas bon pour la santé de la personne. Tu te déposes là-dedans. Et c'est tout. Donc, j'ai parlé des malédictions générationnelles. Tu as ton père. Euh, tous les, tous les, les enfants de ton père n'ont pas l'argent. Voilà. Tu as déjà tout fait. Ta part ne marche pas. Tu es là comme ça. Tu, même le mariage, on vient, on te, on te marie, après on te laisse. Wow, donc. Tu es là fatigué des problèmes. Et quand tu restes, tu sais que tu sais que là où tu es là, tu n'as pas de problème, c'est générationnel. Donc tu as besoin de ta Bible. On va lire le psaume 35. Le psaume 37. Vous allez aussi lire une partie du psaume 51. Et vous allez faire, vous aurez besoin de la cendre. Si vous n'avez pas de cendre parce que vous êtes en Europe, prenez, euh, vous pouvez prendre une feuille. Vous brûlez les, les, les, les feuilles. Un cahier. Tu prends un cahier, tu brûles le cahier. Tu déposes ce dans une assiette, quand hein, tu es en train de brûler, à la fin, tu auras la cendre. Donc, c'est cette cendre-là. Et même une astuce encore, ce que tu peux faire, c'est quoi Tu commences à avoir pas à écrire ce que tu désires sur un papier, ce que tu désires abolir dans ta vie. Pauvreté, euh, célibat, tu écris toutes ces choses. Quand tu viens l'écrire maintenant, tu pries en disant, Seigneur, comme je brûle ceci, je déclare que je me débarrasse totalement de cette malchance. Je me débarrasse de, de, de, de l'esprit de rejet. Le fait que tes hommes me rejettent toujours, tu brûles. Maintenant, dans la sangle de ça, c'est ça que tu vas prendre pour faire le travail qui va te montrer là. Donc, merci pour les cœurs que vous, vous me laissez. Donc, tu prends le gel douche. Ça peut être le gel douche d'Orve. Ceux qui achètent des produits chez moi, ça peut être le gel douche. Euh, ça peut être le gel douche sang de Jésus. Dans vos kits aussi, vous avez les gels. Ok Voilà. Tu as besoin. Moi, je vais mettre ça dans une pincère. Une pincée de cendre. Maintenant, tu as aussi besoin d'une pincée de sel. Mais Moi, je vais mettre trois pincées parce que je préfère qu'il y ait plus de sel là-dedans. Donc, je vais mettre trois pincées de sel. Une. Deux. Trois. Soyez généreux dans vos pincées de sel, s'il vous plaît. Donc, regardez bien. J'ai trois pincées de sel, une pincée de cendre. Tiens, pour point. Merci. Oui, alors, Donc ce qu'on va faire, c'est que on va. Je vais redonner la recette parce qu'il y a au euh, lot qui, qui vient d'arriver. Merci pour le partage, pour ceux qui partagent la vidéo. Et écoutez, ce n'est pas parce que tu as forcément dépensé 50 000 500 000 que ton travail va marcher, mais c'est le cœur que tu mets et aussi la persévérance. Parce qu'il y en a parmi vous, on vous a bloqué, bloqué. Mais toi, tu as dit que tu n'abandonnes pas. Tu fais toutes les astuces. Tu fais, tu payes ta dîme, tu mets les offrandes, tu fais les dons à l'orphelinat, tu fais tes lavages. Tu es toujours là. Et chaque fois que tu fais ça, enlève un petit tout. Chaque fois que tu fais ça, enlève un petit tout. Donc, je précise ici, c'est pour enlever les malédictions générationnelles sur vous. Donc, j'ai trois pincées de sel. Et puis j'ai, dépose là-bas, s'il te plaît. Et j'ai de la cendre. Puis là, j'ai dit ici cinq fois au moins de prendre n'importe quel gel de douche. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais répéter. La cendre, soit tu prends la cendre normale de la cuisine, soit tu prends un papier, tu écris ce que tu désires arrêter dans ta vie. Je veux finir avec le célibat. Je veux finir avec la pauvreté. Je veux finir avec telle chose. Quand tu finis maintenant... Non, non, c'est bon, c'est bon, j'en ai un bon ici. Et ça déjà, c'est assez, l'encens que je brûle ici. l'encens de laurier, si c'est assez. C'est pas bon parce que vous ne voyez pas plein de fumée ici, là, que ça n'agit pas. Quand tu brûles l'encens au moins ça 100 mètres carrés ici, là, ou 200 mètres, après notre barrière. Les mauvais esprits sentent ça. Donc, ça les gens, c'est souvent les encens Quand tu fais ça, ne marche pas, tu fais encore. Tu fais ça, ne marche pas, tu fais encore. Tu dis que vous vous fatiguez trop vite. Vous avez des formules comme ça, là Tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, écoutez, ouais, tu fais. Voilà. Donc, la cendre, tu la fais comment Tu prends un bout de papier, tu écris ce que tu désires arrêter dans ta vie. Procrastination, célibat, tu écris. Tu prends maintenant le papier, là, tu boules. Comme je brûle ce papier, je des cas que le célibat s'arrête dans ma vie. Je me marie. Des cas que la pauvreté, toi et moi, là, on, on ne se connaît plus. Tu ajoutes dans les sommes qu'on va lire tout à l'heure. Dans la cendre que tu auras brûlée là, tu n'as pas, tu prends la cendre de ta mère, voilà. Ça, c'est la cendre qu'on met dans l'équipe. Ça, c'est la cendre que j'ai déjà bénie. Donc, j'ai pris une pincée de cendre que j'ai mis ici. Et j'ai mis trois pincées de sel. Vous voyez que mes pincées de sel sont costauds, non Où voyez ça, non Bonjour et merci pour les partages, ceux qui viennent d'arriver. Nos produits, je vous ai déjà dit, on vend les kits, kits de commerce, kits de déblocage. Le travail, c'est seulement une partie du travail qu'il faut faire pour enlever les malédictions générationnelles sur soi. Quand tu as mis les trois ensemble, trois pincées de sel, une pincée de cendre. Euh, prends maintenant la, la Bible. Tu prends ta Bible. Merci. Tu vas prendre le somme 35. Tu vas tourner dans un seul sens. On tourne toujours dans un sens. Donc, il y a aussi l'autre qui dit qu'elle brûle les, les, les pots, pots d'ail. Elle brûle ça dans sa maison comme en sang. Donc, on va faire le travail dans un sens. Éternel des armées, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent, Seigneur. Saisis le grand et le petit bouclier, Seigneur. Faites, c'est un la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Vous allez voir que c'est en train de changer de, de texture. Ok On continue de tourner. Seigneur, dis à mon âme, je suis ton salut. Je vais mettre un peu d'eau. Ce n'est pas nécessaire de mettre un peu plus d'eau. Hein? On va faire l'huile rouge après, ma chérie. ne te dérange pas, il vient. Donc, je continue de tourner. C'est parce que j'ai pris une petite quantité de gel. Mais généralement, ça, si vous faire. faites fait avec beaucoup. Voilà. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rugissent. Si tu connais quelqu'un qui te déteste en particulier, tu prononces son nom. Je prononce la confusion. Faut ce Jean Bosco. Je mets la confusion sur ta vie. Tu me laisses tranquille au nom de Jésus. Voilà. Tu continues de tourner. Je déclare. Que leur route, la route de mes ennemis. Écoutez, hein, quand votre vie ne marche pas, il y a quelqu'un qui est derrière. Il n'y a pas le hasard dans le spirituel. Des choses ne donnent pas, il y a quelqu'un derrière. Oh, le temps de Dieu. Le temps de Dieu, le pasteur a dit que c'est le temps de Dieu. Arrêtez ça. À ton âge, il gens qui sont un milliardaire. Même moi, quand vous parlez à mon âge, il gens qui sont un milliardaire, Je fais quoi ici? tourne que leur roue soit ténébreuse et glissantes, que l'ange de l'Éternel les poursuive car sans cause ils m'ont tendu un filet pour monter la vie que la rue les atteigne à l'improviste qu'ils soient pris vous croyez que David était gentil hein? vous là vous n'aimez pas punir vos ennemis à partir d'aujourd'hui toute personne qui vous attaque vous retournez le feu sur la personne au nom de Jésus vous êtes gentil partout le marabout oui je veux qu'elle meurt tu es là, tu suivi seulement. On a commandé ta mort au moins 50 fois. Tu parles, tu es gentil sur eux. Deutéronome 28, verset 7. Je déclare maintenant que j'ai la victoire sur tout ennemi qui se lève contre moi. Toute personne qui sort contre moi par un chemin. Je déclare que cette personne s'enfuit devant moi maintenant par sept chemins au nom de Jésus. Papa, quand je vais faire mon lavage, quand je vais me frotter avec ceci. Je déclare ma libération de toute malédiction. Tout mauvais sort qu'on a mis sur ma famille qui est en train de m'atteindre. Toute fondation maléfique sur ma famille. Je déclare que je m'en débarrasse moi et mes enfants. Et on personnalise la fessière. J'ajoute encore la cendre. Mettez toujours les choses dedans en chiffre MP J'ajoute encore la cendre. Je tourne. Je déclare que toute puce ils ont mis pour me détecter pour me traquer tout miroir qu'ils ont mis pour voir ce que je fais pour voir ce que je fais pour checker ma vie je brise ces miroirs au nom puissant de jésus je retourne la flèche sur eux-mêmes au nom de jésus toute fondation maléfique sur ma vie par ce lavage je déclare que ces fondations maintenant sont euh, détrônées sont détruites au nom de jésus vous êtes en train de charger ça. Vous êtes en train de charger. On va aller maintenant au Somme 37. Seigneur, je me confie en toi et je pratique le bien. Seigneur, je garde le silence devant toi et j'espère en toi. Je ne mérite pas contre celui qui réussit dans ses voies, Seigneur. Je ne mérite pas. Car tout méchant de ma vie sera retranché. Tu vas lire le somme 37, tu vas aller vers, au verset 9. Tous méchant de ma vie sont retranchés devant moi. Au nom de Jésus. Je déclare, je commande sur eux la mort. Encore peu de temps, verset 10. Et le méchant n'est plus. Au nom de Jésus. Je déclare que tout méchant qui a tiré son glaive contre moi, pour me faire tomber, pour m'égorger. Je déclare que ces armes qu'il a lancées contre moi retournent sur lui et sur ses enfants au nom puissant de Jésus. Je déclare selon le Somme 37, verset 9, verset 20, pardon, la mort de tout méchant de ma vie, tante, oncle, peu importe. Si tu fais une grande quantité, tu vas garder le reste. Donc tu peux préparer comme ça. Si Certains d'entre vous avez beaucoup d'enfants. Vous faites comme ça, après vous, vous mettez, vous faites le, vos enfants se lavent avec. Vous voyez, j'ai rajouté de l'eau quand il rajoute l'eau, après l'eau disparaît. Il va encore ajouter. Je viens maudire toute personne qui est partie prononcer pour pour des malédictions contre moi. Le verset 22. Je déclare que je suis affermi. Selon le verset 23. Je déclare que si je tombe, je ne serai jamais terrassé. Père je déclare que tu me prends ma main. Je déclare, Seigneur, que ma, ma, ma postérité ne va jamais m'endier. Maintenant, tu vas dire ce que toi-même tu veux. Avant c'est si tu as observer ce qu'il y a de mal dans ta famille. Seigneur, je me débarrasse de l'esprit de célibat de ma mère. Je me débarrasse de l'esprit de pauvreté de mon père. Je me débarrasse de l'esprit de rejet que mes parents ont eu dans leur vie. À Chaque fois que tu remontes, tu, tu... j'avais mis un au départ. Maintenant, j'ajoute en deux-deux. Tu mets la cendre, ça c'est cendre, sel. Ça, la cendre, sel. Et gel douche. Quand mes enfants vont, vont se nettoyer avec ça, je déclare que toute malédiction venant de leur père ou de leur mère est enlevée de leur vie au nom de Jésus. Tout esprit de rejet dont j'étais victime, dont leur père était victime. Je déclare que mes enfants en sont débarrassés au nom de Jésus. Voilà. Tu finis maintenant. Avant de commencer à utiliser ça, tu dois prendre l'huile rouge. Tu ouvres. Deuteronome, chapitre 28, verset 7. Somme 35. Et le somme 37. Tu lis les, les trois là. Tu prends ton huile rouge. Que voilà va lire Leçon 35, le son 35 c'est le père voilà le rouge sur ma main tu prends beaucoup tu pars à la douche tu ouignes tes pieds le bas de tes pieds là jusqu'au la cheville merci pour les likes et les partages tu ouignes ça tu déclares écoutez vous devez parler quand tu parles toi tu dois sentir que non il y a quelque chose qui a été sur mon corps toute malédiction générationnelle qui a été sur moi tout fétiche que j'ai piétiné, tout mauvais esprit qui est venu me chercher, toute empreinte qu'ils ont mis sur moi pour me localiser et me faire du mal. Quand je suis en train de oindre mes pieds comme ça, je déclare que je suis désormais invisible pour eux au nom de Jésus. Je déclare que je suis débarrassé. Tout puits collectif dans lequel on a mis le membre de ma famille, voilà lui rouge là. Tu penses à, tu ouignes, tu ouignes sur tes pieds. Tu parles, tu aussi sur tes mains. Tout syndrome de main PC dont j'ai été victime. Je déclare que je me débarrasse au nom de Jésus. Tout ce qu'on a mis, que Jésus avait à percer ses mains pour moi. Moi, je ne vais plus jamais, mes mains ne seront plus percées. Mais là, j'ai tu dois avoir l'huile rouge là où tu es. Même en Bénin, il y a l'huile rouge. Au village à Badoun, il y a l'huile rouge. Donc pour l'autre, c'est là, il n'y a rien d'alternatif. Même à Washington, il y a l'huile rouge. Vous aimez trop la paresse. Il n'y a pas l'huile rouge. Je fais comment Parce que vous voulez vous asseoir dans votre lit pour faire. Tu vois que je disais, mais salive salive, sur ça. Tu parles, tu parles, tu vois tes pieds et tes mains. Tu parles, et dans le lit rouge là, tu traces un, une corde autour de ton cou avec le rouge. Tu lis Isaïe 10, verset vers 27. Tu déclares qu'aujourd'hui, avec cette tension que je mets sur moi, je viens maintenant abolir, détruire tout, tout joug qu'on a mis sur moi pour bloquer mes finances, pour me bloquer. Tous, cas, ne te dérange pas, bijoux. Ça, c'est la vraie sorcellerie. Tu as compris La vraie sorcellerie. Tu as compris, ma chérie Comme ça, que vous faites, on vous, dé... on vous... On vous... On vous mange, on vous dérange chaque nuit. Parce que vous voyez, vous dites que ça, c'est la vraie sorcellerie. Donc, si tu es encore petit, la quittez ce n'est pas pour toi ici. Là. Tu as compris Ça, ce n'est pas pour toi ici. Voilà. Le fauve, j'ai dit l'huile rouge. Arrêtez la paresse. Vous n'avez pas dit, j'ai chez l'huile rouge. J'ai chez l'huile rouge. J'ai dit, tu ouignes l'huile rouge, merci pour la rose. Tu prends là, tu mets sur ton pied, tu mets sur tes mains, tu parles. Que les problèmes de ma mère et de mon père ne seront plus jamais mes problèmes. Les démons que ma mère a combattus, jusqu'à les mortes, sans les finir, il y eux là. Vous me laissez aujourd'hui. Tu finis maintenant, tu prends le gel là. Voilà ça, non. Voilà ça. Gel douce, cendre et sel. Tu as fait tu as chargé ça de prière? comment oui, bon, ça fait non? Tu peux faire ça tu mets dans une un petit bol comme ça comme ça. quest okay, tu La maman l'a fait c'est oh, oh, yeah, yeah. la puissance y ça. Tu prends ça tu mets dans un bol. Vous avez souvent les savons qui sont dans les bols comme ça non? Les savons noirs vos savons là. Tu prends tu frottes tout ton corps avec. Tout ton corps en frottant, tu parles, tu parles, regardez, je déclare maintenant toute mauvaise odeur sur moi, toute malédiction de génération, est-ce que vous savez que parmi vous il y en a que tu as, le, tu en as, tu sens, Golden Fate, si tu ne peux pas t'asseoir pour écouter ce qui est fait dans la vidéo, c'est... Vous ne pouvez pas exagérer. Paye. Contacte mon secrétariat, tu payes. Ils vont écrire ça, ils vont te donner. Tu as compris Golden Fate? Est-ce qu'on peut avoir ça par écrit? Facebook, vous-même, vous, vous exagérez souvent, non? Je dirais des 30 millions. il t'asseoir pour écouter. Prends les notes. Tu mets sur toi, tu frottes. Il y en a parmi vous que quand tu sens mal, tu le fais... Tu es... tu es... Tu es mauvaise et toi-même tu n'aimes pas conscient. Quand tu arrives, dès que tu arrives, les gens plient le visage. Tu demandes quelque chose à quelqu'un, il te dit qu'il va te donner. Après, hein, il te bloque même. Tu prends, tu mets sur ton visage. Voilà. Comme je me frotte. J'enlève tout masque spirituel sur moi. Tu frottes. Tout masque. Hum, ça sent bon, hein. Tu mets tout masque spirituel. J'enlève. Tout en deux, ils ont mis mauvaise image sur mon front. Qui fait que quand on me voit, quand on voit même mes posts que je fais, mes vidéos que je fais, les gens me détestent seulement. J'enlève. J'ai dit Isaïe 10, verset 27. Pour ceux qui veulent ce que moi-même j'ai préparé, je sens que j'avais commercialisé la Si maman. C'est puissant jusqu'à. Et maintenant, ma main, je sens ça. Mais. Tu prends ça, tu laves. Ton visage. J'enlève les malédictions générationnelles sur moi. Tout trou familial dans lequel ma mère était. Elle a souffert toute sa vie, elle est morte sans voir. Sans voir, ça n'a pas d'argent. J'enlève sur moi. J'enlève le masque qu'on a mis sur moi. Il y en a pas mis, vous devez faire ça en tout pour enlever le masque qu'on a mis sur votre visage. Vous riez. Moi-même, ça m'amuse. <rire> Tu frottes ton corps comme ça, là, tu frottes. Dans le, le, la, la Bible, quand euh, quand il voulait jeûner et demander quelque chose de particulier à Dieu, il se couvrait de sang. Et il portait des habits qui sont sales. Et quand il faisait comme ça, là, il part, il se met quelque part. Il se couvre de cendres. Hein, genre, il s'humilie. La cendre dans cette, dans cette potion est symbolique parce que la cendre, en fait, ça montre genre. C'est déjà fini. Quand, quand quelque chose est au niveau au stade de la cendre, tu ne peux plus rien faire avec la cendre. La cendre est déjà la cendre, en fait. C'est le dernier stade. Tu ne peux pas brûler la cendre. Quand tu as brûlé, tu as tout fait. C'est la cendre qui est restée. Donc tu montres que tout ce qui est au fin fond de moi. Donc dans le fond là, j'enlève. Dans ma racine, dans ma racine, ça m'empêche d'avoir le visa depuis. Tu as fait tes papiers quatre fois, tu as refusé. Tu frottes. Tu fais tu sur tout ton corps. J'ai précisé que l'huile rouge est là sur tes pieds. Maintenant, ça, tu frottes sur tout ton corps. Tu frottes, tu frottes, tu frottes en parlant. Tu parles. Tu parles. Tu parles. Tu parles. Mes numéros, hein, je vais vous donner mes numéros. Euh, pour euh, le Cameroun, les consultations, vous pouvez venir. Même aujourd'hui, je consulte. Demain, je consulte. Après demain, je consulte. Vous venez du laboratoire, c'est 33 000 francs CFA. Lavage aussi. Demain, il y a lavage. 55 euros. On ouvre l'autre téléphone. Tu as l'autre téléphone là-bas. Donc, demain, celui-là. Merci. Je vais donner les contacts. 693 au Cameroun. 693 50 22 66. Le Gabon, c'est le. Euh, 07 41 80, 0, 80 Nantes, en France, 06-20-0063-59 Bruxelles, 04-66-10-40-87 Côte d'Ivoire, plus 225-08-27-53-94 680 71 07 655-62-95-39. Ah, C'est pour Bafoussam. Pour Yaoundé, 655-31-0750. Voilà. Quand tu finis de frotter maintenant, tu prends de l'eau, tu mets trois pincées de sel dedans. Tu te laves maintenant. En te lavant, quand l'eau quitte de ton corps, tu dis que je suis en train de me débarrasser de toute malédiction. Comme ça part, comme ça, ça ne revient plus jamais au nom de Jésus. Tout le démon qui est en train de sortir de mon corps à l'instant, je déclare que tu ne me localises plus. Que tout ce que tu y avais sur moi qui faisait que vous me localisez avant, je suis désormais indétectable pour vous au nom de Jésus. Amen. Dites votre pays, je vais lire, vous dites que c'est rapide. Cameroun, Zéro zéro deux cent trente six cent quatre-vingts soixante-onze zéro sept Yaoundé six cent cinquante-cinq trente et un zéro sept Paris zéro sept cinquante-trois vingt cinquante-six soixante Nantes zéro six vingt zéro zéro soixante cinquante Côte d'Ivoire zéro huit vingt-sept Bon, la page où vous me trouvez les numéros si sont sur la page Facebook s'il n'y a pas votre pays parmi les numéros que je donne vous contactez l'un des numéros c'est sur WhatsApp, on pourra vous poster les produits, voilà donc quand tu finis avec le gel, si le reste tu peux garder parce que tu as déjà prié dessus, donc faites ça vous donner à vos enfants l'enfant se lave avec, et si l'enfant ne peut pas bien faire toi même tu laves ton enfant, hein. et ton enfant non voilà Faites ça, vous faites, vous accompagnez ça avec le jeune. Et quand vous finissez, vous faites le salaka. N'oubliez pas. Ce sont les étapes importantes pour se débloquer. Voilà. Sur la page YouTube, il y a cette vidéo. J'ai fait ça, j'ai mis sur YouTube. La page YouTube, c'est The Gift Digger Academy. Ce que je vais vous montrer là, c'est la sorcellerie, et ne vous dérangez pas, c'est la vraie sorcellerie, oui. Tous ceux qui sont bloqués là, vous allez penser que c'est la sorcellerie, il n'y a pas de souci. Appelez ça comme vous voulez. Tout ce que je c'est que ça marche et que ça libère les gens. Faire le salaka, c'est très important. Donc quand tu fais ton lavage après les 7 jours, ce que tu peux me faire, si tu fais un jeu de 7 jours, le premier jour tu donnes quelque chose, le deuxième jour tu donnes, troisième tu donnes, quatrième tu donnes, pendant les 7 jours, le dernier jour, alors tu fais le grand frère. Voilà, Pamela, tu sais que tu cherchais ça depuis. Voilà. En Faites ceci au moins une fois par mois. Et les malédictions générationnelles sont les choses qu'on ne peut pas enlever seulement une fois. Parce que toi, comme tu es là, tu devais être milliardaire. Quand tu enlèves la première couche, ça va te libérer même encore peut-être. Tu vas monter au niveau de 500 000. Si tu ne fais rien, tu vas rester au niveau de 500 000. Et maintenant, pour évoluer, tu dois encore faire... Ceux qui sont en train d'appeler, on vous donne des choses, ils progressivement. Donc, j'ai bien précisé qu'il y a lavage aujourd'hui à Douala, il y a lavage demain, après demain, même à Libreville. Facebook, c'est de Giftiga Academy. T-H-E, espace G-I-F-T. Facebook et YouTube, de Giftiga Academy. T-H-E, espace G-I-F-T, espace D-I-G-G-E-R, espace Academy. Quand tu fais chaque niveau que tu fais, ça va libérer ton argent. Chaque niveau que tu fais, ça va libérer ton argent. Chaque niveau que tu fais, ça libère ton argent. Ne fais pas ça une fois. J'avais fait ça il y a six mois. Euh, et une semaine ne doit pas passer sans que tu fasses un travail spirituel. Tu mets sur toi. Si on veut t'appeler marabout, tu t'en fous. Tu restes ton agent. Quand tu as les règles, tu ne fais pas ça parce que ça c'est truc de purification. Pendant que tu fais tes règles, que tu as tes règles, non. Quand tu finis tes règles. Voilà. Donc je précise, dans la composition, si j'ai mis du gel douche. J'ai mis. Tu peux mettre une, trois, cinq, sept pincées de cendre. Voilà la cendre. Et j'ai montré comment tu peux composer ta cendre. Tu prends un papier, tu écris ce que tu veux que ça s'arrête dans ta vie. Et tu parles en brûlant la cendre, le papier, tu te dis que je me débarrasse maintenant tout ce qui est ici je me débarrasse du, du célibat je me débarrasse de, de, de, de la pauvreté Je me débarrasse de ceci telle personne tu vas m'épouser maintenant tu prends tu brûles tu déposes dans une assiette ou bien quelque part ça me brûle la cendre là maintenant c'est ça que tu vas mettre là dedans pour faire ton pour te faire le, le corps avec donc trois pincées de sel trois costauds de pincées de sel le gel douche c'est rouge parce que j'ai pris le gel sang de Jésus on vend le gel sang de Jésus aussi donc, tu prends le, le gel douche. Tu prends euh, la cendre. Une pincée, trois ou sept. Et après, j'ai rajouté un peu d'eau. C'est pour ça que vous voyez, c'est un peu, c'est plus léger que la norme. Ouais. Et quand j'ai mis, j'ai maintenant lu dessus. Bonjour, sa majesté. La, le spirituel, hein, quand tu vois que quelqu'un ces choses marchent, hein, la personne marche. Vous comprenez La personne marche. Parce que la personne connaît que si je dors. Les couples se connaissent bien de quoi ils parlent. Tant que tu as peu de dormir en moi, une autre des couples va aller, ton mari ne va même plus passer dans ta case. Il ne va plus passer. Tu vas wonder que c'est comment Parce que l'autre est parti commencer à travailler. Tu dors, ton, tu, vas, tu vas confirmer. Tu vas confirmer le code. Donc ceux qui ont les masques sur le visage, même si tu n'as pas fait quand même. Il y en a parmi vous qui On vous rejette tellement. Tu mets la cendre, tu prends la cendre et peu le sein. tu frottes. Enlève tout masque. Tout masque spirituel qu'on a mis sur mon visage, j'enlève. Comme je frotte comme ça. Est-ce que vous savez souvent qu'on peut lancer la laideur sur quelqu'un Ma mienne est trop belle. Pourquoi? C'est un bouton, faux bouton, commence sur toi. Les faux, faux boutons, là, tu vois, c'est quoi ça? Le numéro de France, il y a pour Nantes, 0620 00 59 Donnez-moi un peu le, le, le téléphone là-bas. Merci. Donc, on a les kits de déblocage. On a le kit fondation. Ça que je vous dis, le travail que pour les fondations, si vous accompagner ça avec le kit fondation. Avec euh, 7 jours de jeûne. Vous allez vous-même confirmer. J'en ai qui m'ont donné un témoignage. Qu'elle a fait comme ça, après elle est partie se coucher dormi Elle voit euh, comment un voile, un voile qui est sur son visage. Une autre dit peut-être qu'elle fuyait une ombre noire avec son frère. Après, euh, elle parle quelque part, elle s'accroupit. Après, elle se dit Mais j'ai même peur, pourquoi Elle s'est levée, chassée, l'ombre le elle est partie. Du coup, il y a eu le soleil dans son rêve. Il y si on rêve en couleur ou bien avec le soleil. Que j'enlève tout masque. Donc, regardez, je cherche le numéro. Je vais vous donner. Le numéro de la France. Le Gabon 0741 80 080. Paris 0753 95 56 69 Nantes 06 20 00 63 59 TikTok je ne connais pas comment on épingle les choses Tu hein. veux comme ça Tu touches pour moi, touche moi. Y'a quoi ça Bon, quand tu finis, tu as ça. Tu as la mille sur tes pieds, non. arrête un peu. YouTube, c'est The guides Digger Academy. Tu prends ton eau. Monsieur, si tu veux faire les bruits, pardon, sors de la salle, là, pardon. Tu prends ton eau, tu mets une pincée de sel. Je vais prendre le sel pour rendre beau. Le sel d'attirance. Deux pincées de sel. Le sel rose, c'est le sel d'attirance. Trois pincées de sel. Le sel pour la puissance financière. Jaune. Donc, tu mets trois pécées de sel dans ton eau. Maintenant, tu prends cette eau, si ça veut ça, que tu vas te laver. Tu t'envoies toucher ça. Je vais vendre ma chose, tu prends, tu mets sur toi, pourquoi? Hop. Tu te laves. En te lavant. Tu dis, je me débarrasse de toute malédiction générationnelle. Comme ça sort de mon corps, comme ça. Toute ma chance, tu quittes de mon corps. Tu laves le visage. Rapportez-moi mmh. mon choix, je l'ai. Le choix blanc. Où oui, est le papier, j'ai là? J'enlève tout voile mystique sur moi. Je suppose que Junior n'a pas trouvé. Moi, ma pote, papy, je n'ai pas Tu prend son temps pour les choses, cela. Si vous êtes attentif sur votre eau, vous allez voir que l'eau porte... Sa porte, mais si. Vous allez remarquer sa porte... C'est sale, en fait. Ce n'est pas sale, parce que c'est seulement ta saleté. Hein. Donne-moi de l'huile, s'il te plaît. Voilà. quand tu fais ton lavage tu dois toujours l'accompagner avec de l'huile parce que là où tu es maintenant tu viens d'enlever tout ce qu'il y a de mauvais sur toi donc tu es comme un canevas qui est vide vous comprenez non merci tu prends le temps de l'huile il y a de l'huile bénie. On en vend à maquette. Vous contactez les représentantes. Ça, c'est l'huile pour les affaires. L'huile pour la prospérité. Et quand tu te laves ton os, là. Tu dois aller verser ça là où les gens marchent. Ne prends pas ça. Tu peux pas mettre chez toi à la maison. Ou bien tu peux pas verser dans ta fosse. Bon, pour ceux qui sont en bain, vous n'avez pas le choix, vous laissez ça pas dans la fosse. Maintenant, quand tu finis, le travail n'est pas terminé. Tu prends... Bon, pour ceux qui veulent les consultations ou achats de produits, il y a les numéros. Bon, je vous ai lu les numéros tout à l'heure. Donnez-moi le nom de votre ville et je vais vous donner le numéro qui est dans votre ville. Maintenant, tu prends de l'huile. Tu viens de, de, de, de défricher le champ. Et maintenant, je dois s'aimer. Bon, merci pour les likes. Je bénis cette huile. Trois doigts. Comme ça me touche, ça représente la présence du Saint-Esprit. Trois fois. Trois fois la croix. Si vous avez de l'huile de cannelle, l'huile de romarin, vous avez les jus de prospérité là-bas. Je déclare que mon visage brille. Partout où on va prononcer mon nom, partout où quelqu'un va voir ma photo, c'est la faveur qu'il va me donner. Partout où les gens me voient, le bonheur est dans leur cœur. Le numéro de doigt, c'est le 693 50 22 66. Je restaure mes finances. Comme je lave mes mains, que je ouigne mes mains comme ça, j'appelle mon agent des quatre coins de la terre. Toute personne qui m'a promis l'argent, je déclare que cet argent m'est restauré. Tu viens de laver tout ton corps, donc tu ouignes aussi tout ton corps. J'enlève tout mauvais esprit qui s'est accroché sur moi. J'enlève maintenant toute malédiction. Je déclare que tu vas... Voici, je vais vous donner les passages maintenant pour planter dans votre vie. Je prends Isaïe, Isaïe 60, à partir du verset 10. Tu as le cordon bleu là-bas. Non, ça Voilà. Tu vas donc lire. Je déclare, pendant que tu as tout oindre, je déclare maintenant que les fils de l'étranger vont rebâtir mes murs. Je vous ai dit qu'on avait cassé, on a détruit. Maintenant, on va reconstruire. Dans le spirituel, on détruit et on reconstruit. Si tu ne construis pas. Tu t'ouvres encore au mauvais sort. Tu t'ouvres. Tu t'es débarrassé, mais tu t'es ouvert. là c'est le 693, 50, 22, 66. Pour les lavages ici. Donc, je déclare que les fils de l'étranger vont rebâtir mes murs. Je déclare que leurs rois seront mes serviteurs. Je déclare maintenant que mes portes seront toujours ouvertes. Moi, Jocelyne, tu dis ton nom. Je déclare qu'elles ne seront plus jamais fermées. Je déclare que les trésors des nations entrent maintenant chez moi. Tout esprit de pauvreté qui était sur moi, je déclare que ça part. J'appelle maintenant les trésors. Je déclare maintenant que toute nation qui ne me servira pas périra. Je déclare que la gloire du Liban vient maintenant chez moi. Écoutez bien. Tu viens d'enlever tout ce qui était mauvais dans ta maison et sur ton corps. Maintenant, tu es en train de replanter. Tu plantes ce que tu veux. Donc, Isaïe 60. On est maintenant au verset 13. J'appelle la gloire du Liban sur moi. Je déclare maintenant que je suis orné. Je déclare que euh, je suis glorifié. Les fils de verset 14, Les fils de l'oppresseur viendront s'humilier devant moi. Je comprends, Monsieur User, quelque chose. Tu dis que tu as les promesses qui ne se réalisent pas. Je suis en train de vous montrer comment restaurer, comment lever la malchance chance sur vous et restaurer votre chance. Quand tu me dis qu'il y a des qu les promesses qu'on ne réalise pas, c'est pour qu'elle te dise que quoi Je te montre ce qu'il faut faire. Si tu ne fais pas, tu veux qu'elle te fasse un miracle. Hum le travail spirituel, c'est le travail. Le lavage, chez moi, ça coûte 33 800 francs. Vous avez suivi, non 33 800. Si tu viens ici physiquement, c'est 33 000 francs. Ma kepe à douala, voilà. Ceux qui font le lavage à distance, le premier, il y a les lavages. Si vous êtes dans d'autres pays, vous vous envoyez votre photo avec votre nom. Donc, je vous montre ce que vous devez faire. Tu continues de lire. Tu demandes comment le quoi avec quoi, comment. Je viens de vous dire parler de l'huile, non. Il y a l'huile de prospérité. Soit si tu n'as pas l'huile de prospérité, tu n'as pas acheté chez moi, tu prends ton huile d'olive à la maison, tu bénis toi-même. Si tu n'as pas il tu n'as pas de souci. Mais quand tu fais un travail spirituel, tu dois te oindre avec de l'huile. Pas ton huile, Pardon, huile le, le, le, le, le lait, le, le lait nivé à la hein. Non. Ça va être ce genre d'huile. Voilà. Vous avez les huiles que vous avez achetées à Lourdes, les choses comme ça. Vous prenez ça, vous utilisez. Si vous achetez chez moi, voilà, je vends de l'huile aussi. De l'huile bénie. Donc, je continue. Verset 14. Les fils de mes oppresseurs viennent maintenant s'humilier devant moi. Et tous ceux qui me méprisaient se prosternent maintenant à mes pieds. Tu es en train de reconstruire ta propre paille. Si tu es au Gabon, on va faire ça à Saint-Germain. Donc, il y a le numéro du Gabon, le 0741 80 080. Ce sera à Saint-Germain le premier. Donc, tu comptes à la personne et puis tu peux venir sur place pour le lavage. Si tu n'es pas à Libreville, tu envoies ta photo. Au Gabon, les lavages, c'est 40 000. Au Gabon, c'est 40 000. C'est seulement au Cameroun que c'est 33 000. 800. Donc tu continues. Au lieu, euh, au lieu que tu étais délaissé et haï et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours. Je déclare que je suis un ornement pour toujours. Je déclare que je suce la, le lait des nations. Je suce la mamelle des rois. Je déclare maintenant que mon redempteur, le puissant de Jacob, c'est lui qui va me justifier. Je déclare qu'on n'entendra plus parler de violence dans mes murs, dans ma maison. L'huile, c'est 10 000 francs. ça huile si c'est 10 000 francs. Vous demandez l'huile de prospérité. C'est l'huile pour les affaires, pour l'ouverture des portes. Quand tu as peut-être un business le matin, tu mets ça sur tes mains. Tu parles. Tu rajoutes peut-être du donne-moi tout. Prends une goutte de donne-moi tout. Tu rajoutes. Voilà, donne-moi tout. Bon, J'ai pris plus d'une goutte, goutte. Tu mets le donne-moi tout. Tu mets aussi de l'huile. Voilà. J'ai mis trois gouttes d'huile et puis le tout. tu fais ça ensemble. Tu parles. Tu vois ton cou, tu tes bras. Je déclare que je vais sucer la mamelle des rois aujourd'hui. Je déclare, comme j'ai lancé mon business là, je déclare que le plus petit devient un millier. Le, et je déclare aussi que le moindre, une nation puissante. On n'entendra plus parler de violence chez moi. Le soleil. Ne me servira plus de lumière pendant le jour. Ni la lune ne m'éclaira plus pendant la nuit. Mais l'éternel sera ma lumière à toujours. Mon Dieu sera ma gloire. Mon soleil ne se couchera plus jamais. Au business, que vous faites, ça tombe là. Mon soleil ne se couchera plus jamais. Tu déclares sur tes choses. Et tu déclares que je déclare que le temps est arrivé. Et c'est maintenant. Isaïe 60, du verset 10 au Verset 22. Tu peux aussi lire Amos chapitre 9 du verset 11 à 15. Le donne-moi tout coûte 10 000. 10 000 francs. Voilà l'huile de prospérité. 10 000 francs. Il y a aussi les kits. Le sel commence à partir de 5 000 francs. Pardon, 1000 francs. 1000 francs, il y a aussi 5 000. Il y a aussi les choses qu'on a brûlées tout à l'heure. Il y a le laurier. Il y a le romarin et euh, vous avez les kits. Pour faire tout ça là, tout ce que je vous ai montré aujourd'hui. J'ai rassemblé ça dans un seul kit que j'appelle le kit fondation pour enlever les malédictions générationnelles sur vous. Le kit fondation au Cameroun, c'est 55 000. Euh, au, Ga au Gabon, c'est 70 000. Voilà. Les consultations aussi. Au Cameroun, les consultations, c'est 33 000. En France, consultation et lavage, 100 euros. Donc, je vous remercie d'avoir suivi. On a fait l'huile rouge, on a fait la cendre. Non, je ne vais pas utiliser le riz aujourd'hui. Et on avait la bougie là. Donc, vous passez une très très très très bonne journée. Pour les commandes, vous avez les numéros. J'ai donné les numéros tout à l'heure. Je vais les donner à nouveau. Il pleut. Donc on a le numéro de Paris. Pour le Gabon, c'est le 07 41 80 080 Amos chapitre 9 du verset 9 au verset 15 donc Gabon, 0741 80080. Côte d'Ivoire, plus 225 08 27 53 94. Plus 225 08 27 53 94. L'Allemagne, le 0 049 17 66 41 99 519. Bruxelles, 04 66 10 40 87. 0466 40 87. Les États-Unis, euh, plus 12 02 98 98 352. Je fais des consultations en ligne. Prince -Yana. Donc, Canada et, et Washington, États-Unis, plus 12 02 98 98 352. Cameroun, 693 50 22 66 pour faire les orange money au Cameroun et payer la dîme. C'est le 698 36 OK 367 221. 36 72 21. Donc 698 367 221. Ça c'est pour payer les dîmes au Cameroun pour faire les transferts pour les dîmes. Donc je pense que je vais donné tous les détails. Si vous avez d'autres questions, vous contactez le secrétariat et ils vont vous répondre. Pour Paris. 0753 95 56 69. 0753 95 56 69 Nantes 06 20 Il faut aller si on a besoin de quoi dire 06 20 00 63 59 Nantes 06 20 06 20 00 63 59 Ça c'est Nantes Bon à Paris poste partout hein. Ceux qui sont à Paris et Nantes ils postent partout YouTube c'est de digger T-H-E Giftiger, T -H -E, espace G-I-F-T espace DIGGER, Espace Académie. Yaoundé 655 31 0750. Il y a une des 655-31-0750 Voilà Donc euh, Les lavages auront lieu demain aussi Aujourd'hui et demain À Douala. Et les, Pour les lavages à distance Pour le premier euh, Enregistrez-vous On prendra les, les inscriptions pour le lavage du mois Jusqu'au premier à 10h euh, Disons 10 on arrête Lavage c'est 33 800 francs Bon vous passez une bonne journée